pour euh, une vidéo un peu spéciale quand je vais vous demander des paroles pour une euh, chanson que je vais chanter euh, par la suite sur ma chaîne. Euh, cette chaîne là euh, est spécialement pour la musique et j'en ferai et j'en ferai d'autres pour les jeux et autres. Euh... Si ça vous intéresse. Hein. Bah, je vous dis à la prochaine et à bientôt.